<rire> la Fondation La Nature et l'Homme a créé une formation en ligne gratuite qui s'appelle J'agis, je plante, qu'évidemment vous avez tous suivi, j'imagine, oui, hein, oui. assidûment. Ça ne sert à rien de mentir, hein, ça va se voir tout de suite. Hein, si, euh... <rire> si vous êtes là, c'est pour mettre en pratique ce que vous avez appris pendant cette formation. On va donc organiser euh, trois chantiers de plantation que vous pouvez euh, retrouver dans la formation. Il va s'agir de planter aujourd'hui 25 mètres carrés de mini-forêt. Tout le monde voit ce que c'est qu'une mini-forêt Oui. Oui, oui c'est vrai. Anne-Laure tu peux nous résumer ce que c'est qu'une mini forêt une mini forêt, c'est tellement dense qu'on peut pas y rentrer. Très bonne définition, Merci Anne. Elle me regarde en mode défi, je te jure. Je savais, j'ai révisé avant de venir. Hein. Non mais je suis là, je sais pourquoi je suis là. Merci Anne. -Laure. Il y aura aussi 25 mètres carrés de bosquets comestibles. Jade, tu peux nous dire ce que c'est qu'un bosquet comestible mmh. Planter des fruits. Pas mal. Voilà. Pas mal. Très bonne définition. Il euh, y aura 5 mètres de murs végétalisés à planter. Aujourd'hui, ce sera un grillage végétalisé. Pour que vous y ayez à fond durant cette plantation, on a une petite compétition et moi je serai un petit peu, si vous voulez, votre Denis Brognard de la plantation. Ah Et en tant que Denis Brognard, j'aime autant vous dire que je vais pas vous laisser tranquille. Hein, je vais vous poser des petites questions durant la plantation. Si vous répondez faux, il y aura des gages et il y aura pas de totem d'immunité. Si quelqu'un répond faux, toute l'équipe a le gage. Est-ce que les règles c'est OK pour tout le monde Oui. On a le droit au super moite moite Le planter que 12,5 mètres <rire> carrés C'est parti pour la formation des équipes. J'ai déjà nommé trois chefs d'équipe. Anne-Laure, tu peux t'avancer on va faire comme, comme à l'école, voilà. Hop, tu restes là. Hop, hop. Chef d'équipe donc numéro 1, anne qui, je le rappelle, est plus habitué aux pelouses où on plante des buts plutôt que là où on plante des arbres. <rire> D'ailleurs, anne première question tout de suite pour te mettre dans la merde. Est-ce que tu boycottes la Coupe du Monde ne réponds pas, c'est mieux pour ta carrière je, <rire> je pense que c'est mieux. Tom le jardinier, chef d'équipe numéro 2, tu peux t'avancer un petit pas vers, vers nous Tom, qui est certainement le grand favori de cette compétition. Oui, c'est d'ailleurs assez injuste. C'est un peu injuste. Ouais, injuste Clairement je pense que si Tom, ton équipe, ne gagne pas, ouais, tu peux changer ton pseudo Instagram. <rire> oh. Est-ce que j'ai le droit de les enterrer Enterrer tes coéquipiers Ouais. C'est bizarre. Euh... Et enfin, chef d'équipe numéro 3, The Revelation 8. Est-ce que je peux t'appeler rêvé Parce que vraiment, le pseudo, j'y arrive pas. R8, R8. R8 ouais. C'est quand même stylé, le mec, il reste sur un pseudo, R8. Le pseudo du pseudo, c'est R8. Tu joues au basket Ouais. Est-ce que le 8, c'est pour Kobe Bryant Un petit peu, mais il m'est tombé dessus le numéro 8 en vrai. Fait, ouais. Au niveau d'expérience de plantation, t'es proche de... Moins 6, moins 10... Mo... Très peu finalement. Ouais, très peu va, de plantation. J'ai jamais vu de TikToker en vrai. Ok. Je... Ça me fait plaisir de savoir que ça existe dans le monde réel. C'est non pas le tu pas. Fais... Ah oui, c'est... Ah, je passe à travers. Ouais. <rire> Et maintenant, on va procéder au tirage au sort des équipes. Qu'on m'apporte le bol du tirage au sort. Bonne magnifique. Hein. Alors je savais que ce pas un vrai tirage au sort, mais à ce point-là... Ça ne te rappelle pas la Coupe du Monde Je tire la première équipe. Le Danemark. Alors tu seras avec Stéphanie et Flavio. C'est des habitants de Shell. On a pris des gens de, de la ville ben, dans laquelle on plante, normal. tu vois. Des locaux. Vous êtes végétal local, vous êtes labellisé, euh, Stéphanie Ah oui, tout à fait. Ouais. Euh, J'ai la couleur. Hein. Vous aurez Nathanael, la responsable digitale de la formation. Moi je compte sur toi pour, euh, pour être un petit peu l'atout fort de leur équipe. Hein. Tom, eh bien, tu seras avec les sœurs jade et ambre yeah. est ce que tom tu as ton Bafa et pour contrebalancer le fait que tu es des enfants tu auras également clément chapelle clément chapelle a le record du monde du plogging ce monsieur a ramassé 147 kg de déchets en courant 100 km ah, wow. c'est incroyable non ah oui, bah tu est... passes enfin à ton équipe Réveil. r8 pardon <rire> tu préfères r8 t'es venu avec une amie ouais. donc je me suis dit pour simplifier la communication dans l'équipe ça serait bien qu'elle soit avec toi ilam merci d'être là Anouk qui est une habitante de Shell également, qui était très motivée. Est-ce que tu as toujours ta motivation wow. <rire> Désolée, ouais. wow. On la refait parce que c'était moche. Dans votre équipe, vous avez également Anouk, représentant de Shell. Ouais. Yes. Yes. <rire> Pour élever le niveau. R8. Je t'ai mis Stéphanie, que la directrice générale de la Fondation de La Nature et l'homme. Et là, tu vois, elle arrive directement. Elle check. Je connais la Fondation <rire> par cœur, je connais la formation presque par presque cœur. Presque par cœur. Mais je me sens pas au niveau de Tom le jardinier. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Place au chantier de plantation. Alors, avec ton équipe, vous allez devoir planter 5 mètres de murs végétalisés. Tu m'as dit que tu avais déjà planté pas mal sur ton balcon, mais du coup, un mur végétalisé Jamais. Jamais. Mais tu as vu dans la formation Oui. Durant cette compétition, chaque groupe aura un jury. Dans votre jury, ce sera Quentin et Victorine. Venez les amis. Victorine et Quentin qui viennent de, de l'association des espèces par Millions, que normalement vous avez vu dans la formation Oui. oui. On va vérifier tout de suite. Première question, Nathanael, tu n'as pas <rire> le droit de répondre. Mais si, elle a déjà tout oublié, elle m'a dit. <rire> Écoute-moi. Pour faire un mur végétalisé, quelle est la largeur de bande minimum qu'il vous faut 5 mètres. Non, ça c'est la, la, la longueur, c'est moi Prenez le temps parce que vraiment il y a un gage, mais si tu le veux tout de suite, je te le donne. Hein. 50 cm. 50 cm 1 mètre. Un mètre. un mètre. Moins d'un mètre. Et eh bien c'est génial parce que c'est complètement faux. <rire> c'est entre 20 et 50 cm. Ah oh bah 50, ah 50, ah 50 ah centimètres ah Minimal, minimal. Bah Vous allez avoir un gage, vous avez ah répondu faux. Vous allez me préparer le sol non. à la petite cuillère. C et s'il y a une faute, qu'on apporte les, les cuillères. petites cuillères C'est des petites grosses cuillères. Les grosses petites cuillères. Et ça dure combien de temps Le temps que vous ayez fini la plantation Fabio. C'est parti Attends, ça fait Je vous laisse calculer. 5... 6... Alors, c'est 25 cm euh... de profondeur, hein, hélas Donc là, on, va dire que 10... on va boire un café, nous Tom Dis-moi Avec ton équipe à la demande de Jade, vous allez planter le bosquet comestible. Mais la très bon goût, tu sais mmh. <rire> Jade, t'es contente Oui Sur chaque chantier de plantation, ouais. il y a un juré, un arbitre de touche, et votre jury, bon, chacun sait trop, ce hein. ne sera personne d'autre que capucine, de à Production. Capucine, viens avec nous s'il te plaît. Non mais vous wow Ouais, ouais, bravo Ça, on l'apprécie. Capucine, pas, ils ont combien d'espèces à des planter Combien de plants déjà, pour commencer 16. 16 ouais, plants. Combien d'arbres Arbus 3 arbres, 3 arbres. arbres on 3 on arbus et 10 arbustes. On va tout gagner, nous On bah, va alors, alors on va voir ça, Tom, parce que ouais. d'abord, avant, je pose la question. La question Pour savoir si vous allez avoir un gage ou non. D'accord. Sachant que cette question, vu que Clément et toi, vous êtes des spécialistes du fruitier, vous n'avez pas le droit d'y répondre. D'accord. Les filles, dans les espèces comestibles, est-ce que vous pouvez me citer une espèce que vous allez pouvoir récolter dès cet été et une autre où il va falloir attendre 3, 4, 5 ans avant de récolter les fruits De la euh... cerise en été Alors ça c'est ta première réponse, Et l'été prochain tu peux récolter les cerises Attends, attends. Ah non, non, et vous Mais commencez le pas le à tricher bon. les... <rire> non, non. On dit juste, prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir, voilà. <rire> Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir récolter De la framboise Quand Bon bah embêté, là Ok, première bonne réponse. Ouais Et maintenant, qu'est-ce que vous allez pouvoir récolter dans 4-5 ans Des premiers dit. Vous avez de la chance, c'est deux bonnes réponses, vous n'avez donc ouais pas de gage sur cette manche. Je vous laisse commencer le chantier de plantation D'accord, mais on fait quoi Nicolas voilà. Vous faites juste la préparation du sol. Et bah allez, bon R8, avec ton équipe, vous allez devoir planter une mini-forêt. Alors mini-forêt, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, est-ce que tu vois le concept il dit que c'était une forêt dans laquelle on ne pas rentrer. Ouais, c'est ça, en fait, vous allez devoir planter très très très dense. dense okay. Mais justement, vous allez avoir un arbitre de touche pour vérifier que vous fassiez pas de conneries. C'est Guillaume, de l'association Boom Forest. Est-ce que tu l'as vu dans la formation J'avoue que non. Non <rire> C'est parfait parce que du coup, je vais vouloir vous poser la question. Et en fonction de cette question, vous allez avoir un gage ou non. Donc si tu avoues que tu l'as pas vu, est-ce que tu regardes la formation, toi Toi, Venu. tu n'as pas le droit de répondre. Donc toi, je sais que ça va être trop facile. Tu as vu toi, j'imagine que c'est pareil. T'es venu filer le coup de main, mais t'as pas eu le temps de regarder l'information. Donc, la question est pour Anouk. Je te fais totalement confiance. Donc, de toute façon, t'as pas le choix, je crois. <rire> combien de temps avant la plantation, il faut préparer le sol Environ 6 mois. Oh, elle est trop forte. Bien joué elle est trop forte. Ouais. Ouais. Vous avez de la chance, vous n'avez pas de gage. Bien joué. Yes. Bravo, Anouk. Vous n'avez pas de gage. Donc, du coup, Guillaume, ils ont combien de plants à planter 75 à peu près. 75. Heureusement que ah, vous n'avez pas de gage. Vrai. Eux, ils en ont 40 et eux, 16. Donc, vous 75, c'est vous qui en avez carrément le plus. T'as ramené une pelle beige de compétition. Franchement, c'est un cheat code. Okay. <rire> ça, euh, ça rentre tout seul. Ça va être beaucoup plus facile. Vous avez Guillaume pour vous aider. Vous lui posez des questions. Il a le droit de répondre. Mais lui n'a pas le droit de vous donner des conseils directement, sauf si vous faites une grosse connerie. Là, il dit « Oh !» Genre si vous plantez à l'envers. on <rire> est A priori, les racines, vous voyez de quel côté c'est. Hein Là, dans un premier temps, vous faites que les trous. Et ensuite, on vous donnera les plans. C'est parti, bon courage par Allez. merci Alors, l'équipe danne comment ça s'est passé on n'est pas du tout fatigué, on n'est pas du tout épuisé. C'est vrai? <rire> Mais on a fait les 40 trous. 40 coups de 35 cm de profondeur. C'est précis ça? Oui, ben, oui. Ça, on n'avait pas le choix. C'est les jurys qui. Ah, ils ont quasiment senti on on hein. C'est pas trop dur là-haut? Ça va, un peu épuisant, mais. Ah, ça et puis va. le ventre, toujours comme le ça, ouais. c'est fatigant. En fait. Vous voulez que je vous mette peut-être une ombrelle Bah, si possible. Euh, donc là, on va passer à, à la seconde partie de la plantation. Je pense qu'il faudra faire un tuto sur la formation pour apprendre aux gens à creuser avec la cuillère, parce que vous le faites très bien. Oui, c'est gentil, merci. Ça a été très efficace. Ouais. On a vu qu'à la fin, non, vous n'étiez plus la cuillère, et c'est pas de nous avoir à Pour la suite, pour peut-être ou non avoir le, le gage, je vous pose la question vous allez devoir planter. Ensuite, vous allez devoir pailler. Le paillage, comme vous savez, est très important. Absolument. Pour cinq raisons. Est-ce ah. que vous pouvez m'en citer trois Limiter l'arrosage. Voilà. Limiter l'arrosage. 1. Protéger contre les adventices, les, les mauvaises Deux. herbes. Et nourrir le pied, j'imagine, nourrir les racines. Pas de gage pour vous. Oh vous avez de la chance. Bravo, Bravo hein. Stéphanie Merci, Bravo Stéphanie. Stéphanie Ah ouais, alors on peut dire... Alors euh... franchement... Euh... <rire> bah écoutez, je vous laisse planter. Faites votre petit plan, vous vérifiez Essaye simplement de cacher ta déception. T'avais ouais. tellement envie de te nous jure. donner un gage. C'était quoi, quoi, en fait, quoi le gage Cache-cache-plan. Oh. C'est-à-dire que vous comptez ouais. pendant deux minutes et moi, je cache <rire> vos plans partout. Non. <rire> <rire> Merci Stéphanie. Ouais. Bon, bah, en tout cas, bonne continuation. Je vais Merci. chercher l'équipe 2. A tout à l'heure. A tout de suite. Comment ça s'est passé ici, Capucine oh, bah, C'est plutôt bien. Super. On va pouvoir commencer. À la plantation, Clément, est-ce que es, tu m'as regardé Tu as quelque chose à me dire sur les fiches, l'impression Il faut contenir l'énergie pour euh, l'utiliser à bon escient. J'ai cru voir qu'il y avait des plans qui tiraient un peu la gueule. Hein. Ça vous fait rire. Ah, on n'a pas eu de gage. Mais... Alors, les filles, là, on a apporté tous les plans. Mais est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'une mise en jauge <rire> Tu vois, il fait grand beau temps. Non, non, non, non. non. C'est quand tu, euh, je sais pas, moi. Euh... T'as pas le temps. Un gage pour toi déjà <rire> C'est quand, oh, quand, quand tu fais n'importe quoi, c'est ça C'est quand Quand tu fais n'importe quoi Quand tu fais n'importe quoi <rire> Non, par contre, ça c'est une mauvaise réponse ah, Oh, oh yeah, là yeah. Non, <rire> non. <rire> Bon, on s'est pris une petite pluie, mais on sait très bien là où on en est euh, C'est pour faire attendre les plantes avant de les... Tro avant de les planter Une mise à jour, je sais c'est quoi Une mise à jour Toi, t'as triché <rire> T'as triché non, non. Et toi t'es complice C'est moi Qui t'a donné la réponse C'est lui ou c'est lui Non c'est moi Et toi comment t'as eu la réponse Bah parce que je l'ai essayé toute seule Tu Arrêtez. veux que je te la dise Ouais <rire> Une mise en un jour En jauge déjà oui, Une mise en jour <rire> Allez c'est gage pour tout le <rire> monde Vous allez faire le, la reste <rire> de la plantation <rire> avec une petite <rire> paire de gants <rire> de cuisine chacun J'ai hâte de leur voir faire le pralin Vous faites le plantage, le paillage, l'arrosage Pas besoin il va pleuvoir Mais là je veux une plantation terminée Là la plante elle est encore dans le pot hein Mais comment mais attendez, mais comment on enlève le pot de ça Guillaume, Nicolas, j'ai eu l'impression que c'était un peu compliqué ce début de chantier. Oui, on va pas se mentir. Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait pas mal de roches. Ouais. Beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Oh, c'est même plus que de la roche, j'ai l'impression que c'est du gravat de chantier, non Exactement. On a trouvé même des morceaux de métal. C'est très fréquent dans les terrains de ville, malheureusement. Vous, de votre côté, l'équipe, ça, ça va Heureusement, vous avez eu un petit peu d'aide C'était dur, mais on a été aidés, heureusement, effectivement. R8, la pioche, c'est ta passion maintenant <rire> je, je continue d'apprendre, mais. Euh... <rire> C'était pas massif. C'est du boulot, hein Ah ouais, franchement, je m'attendais pas à ça. Vous avez pas été aidé, mais quelque part si, puisque après, tous les autres chantiers sont venus vous aider. C'est aussi ça, les plantations, c'est l'esprit d'équipe, et ça, ça fait quand même plaisir. On est d'accord. Il vous reste 75 plans à mettre dans chacun de ces trous, mais avant ça, il y a quand même une petite question, pour savoir si vous allez voir un gage ou non. Là, habituellement, les plans, ils arrivent racines nues. Donc on doit faire ce qu'on appelle un pralin sur les racines. Là, vous avez de la chance, les plans arrivent en godet, donc vous n'aurez pas besoin de faire de pralin. De quoi est composé un pralin Stéphanie, tu ne réponds pas. <rire> c'est ah, Nous, c'est la seule qui a révisé, <rire> de toute <rire> De bouse de vache ouais. ou de... Ouais, ça c'est bon, ça fait un ingrédient. De la terre et de l'eau. C'est un bravo. Voilà, bravo. Incroyable. au l'équipe deux fois de suite, hein. c'est incroyable. Hein. Donc du coup, pas de gage, je vous laisse euh, planter, euh, planter tout ça. Yes. Allez. Planter, pailler, il faut que le chantier, il soit nickel. Ok. C'est parti. Allez, bon courage. Chips personnel. Je m'occupe des points du milieu. <rire> Victorine et Quentin, c'était pas trop dur de voir les gens bosser toute la journée Épuisant, franchement, c'est claquant. C'est pas très bon esprit, ça, nous, on a travaillé. Hein. <rire> Anne-Laure, est-ce que tu es fière de ton équipe J'ai eu une équipe extraordinaire. C'est vrai ah. Extraordinaire. Flavio, t'as bien bossé T'as bien bossé. Oui. On a été ah. hyper <rire> coordonnées. Très coordonnées En tout cas, je trouve... Que le chantier de plantation est très bien coordonné. Quand je le vois comme ça, je me dis oh quelle belle coordination. Belle coordination. Mais bon, c'est pas à moi de, de rendre le verdict. Vous aviez des experts. On a eu un super jury, ils nous ont bien indiqué. De là-haut ils faisaient comme à ça. Mmh. Tu tu pas, ouf, ouf, les ponts, à pas. Mais pas de... Ah bah j'ai essayé. <rire> ils nous ont fait creuser des trous quand même vachement profonds. C'est vrai Oui, mais, mais c'est pour que les petites racines, elles soient bien. Voilà. Mais exactement. C'est à vous de donner votre avis, votre verdict. Là, je me rapproche pour mettre la pression, c'est <rire> normal. On fait comme ça avec l'arbitre en foot. Hein. Toutes les étapes ont été respectées. Euh, les trous, ils étaient magnifiques. Ah, C'est vrai. De... vrai. Avec ça, un trou, tout le monde a bien fait. Le tassement du sol, le paillage. Avec une petite pluie directe après. Ouais. Et même la pluie, le est va y ouais, Bien mais sûr. anne c'est toi qui l'avais commandé, cette pluie. Alors, hein. Normalement, il y a une forêt dans une semaine. Là. <rire> Donc il y a des plantes en amont qui vont grimper sur le grillage. Et pourquoi ça vient jusqu'ici, du coup, les plantes En fait, l'intérêt, c'est de faire euh, un petit corridor. Ça va faire une zone refuge pour la faune. Et du coup, ça fait vraiment un vrai habitat pour la faune. On peut vous applaudir. Bravo, l'équipe danne bravo Merci. Bravo, Fabio Bravo, Merci. Stéphanie Bravo, Nathanaël Bravo, Quentin et Victorine Je vous applaudis <rire> tout seul. On a Alors, bien bossé. On a bien bossé. Laisse-moi voir ça avec le jury. Capucine euh, ouais. Déjà, est-ce que dans ta vie, tu avais déjà vu des jardiniers jardiner avec des grandes <rire> cuisines. Est-ce que tu as apprécié ce spectacle Franchement, ouais, c'était drôle. Est-ce que Tom le jardinier mérite son pseudo de Tom le jardinier Oui. Oh, elle l'a dit oui avec tellement d'amour. Dans... En plus, on a planté plein d'autres choses qui n'étaient pas, euh, pas sur le plan. Du coup, c'est une plantation augmentée, c'est encore mieux que ce qui était prévu. C'est vrai mm. Tom, est-ce que tu es fier de ton équipe <rire> On va dire une partie seulement Elle me font un peu peur là donc oui Elles te font. <rire> Les filles, c'était votre premier chantier de plantation ah Oui. oui. Alors quest que vous en avez pensé C'était cool. C'était cool Oui. Jade C'est trop bien. T'es vraiment en faire d'autres Oui. Ah, ça c'est si cool. Si vous revenez à la mairie de Chelles Sans nous, tu fais pas quoi. <rire> Bah oui, parce que c'est un peu nul. En fait, ce qui était préféré, c'est en fait, d'être avec nous plus que la plantation. Voilà. On aurait pu jouer au bi que c'était la même chose. Clément, qu'est-ce que t'en as pensé La plantation, c'était cool, mais peut-être euh, peut sans vous, ce euh, sera encore mieux. T'es méchant <rire> Non, je plaisante, c'était plein d'énergie avec vous et euh, je pense que la consoude n'a pas le même avis. La consoude, c'est un petit peu fait écrabouiller. Hein. Le reste va bien, en tout cas, voilà. les, les, les arbres, ils sont en pleine forme. C'est très joli, le paillage est bien réussi. Tout est là. Félicitations, vous pouvez vous applaudir. T'entends la, la réunion Ouais. On dirait qu'il y a une mouette. Hein, T'entends mouette Guillaume Nicolas, est-ce que t'es bien là-haut On est trop bien. C'est vrai, hein Ah ouais hein. C'est l'air pas mal. Tu veux la même pour chez toi Bah, carrément. R8, c'était ton premier chantier de plantation. Ouais. Est-ce que t'es fier de toi 75 trous quand même, pour le premier. Ouais, ça fait beaucoup. Franchement, moi, je suis super fier de vous. Mais j'ai vraiment hâte de voir le résultat et c'était Bah, top. déjà, rien que le résultat, avant que ça ait poussé, rien que le résultat de la plantation. Ouais, en vrai. Moi, je trouve ça incroyable. Ouais. Toi aussi, c'était la première fois que tu plantais ouais. T'es content d'avoir pu le faire bah, Super fier. Moi, je trouve ça super satisfaisant en vrai. <rire> ah, nous, oui, oui, oui, Mais c'est clair, <rire> c'est trop beau. Maintenant, Guillaume, c'est quand même à toi que revient le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette équipe Bah écoute, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est, qu est parti dans des conditions qui étaient difficiles. On avait un sol qui était extrêmement compliqué. Beaucoup, beaucoup de pierres, beaucoup, beaucoup de cailloux. Et en plus, on devait faire, comme l'a dit R8, 75 trous. C'est là qu'on a planté le plus de plants sur l'ensemble des chantiers. Et franchement, moi, je suis extrêmement fier de l'équipe. Bravo à vous parce que vous avez assuré, vous avez fait un travail qui est incroyable. Je vois le chantier de la plantation terminé. Et c'est exactement comme ça que j'aurais fait si on avait fait avec des gens qui sont très habitués à le faire. Donc vous êtes vraiment des stars. Merci, Merci à, à vous. vous. Bravo, vous pouvez vous applaudir, c'était super. Bravo à tous. Bravo, très joli mot de la fracote. Les amis, vous avez fait une très très belle journée de plantation. Évidemment, vous attendez. Le nom du grand gagnant, mais vous en doutiez, cette compétition finalement n'était qu'un prétexte. Il n'y a qu'un seul gagnant à cette compétition, et c'est la, la nature, évidemment. Vous avez planté, je ne sais pas si vous, vous en rendez compte, quand même 146 plans à 12, et pour ça, je pense que vous pouvez tous vous applaudir. Bravo à tous, vraiment, et euh, ça va vraiment. R8 n'a pas arrêté de le dire aujourd'hui, c'était l'unité. Premier chantier en France avec une petite cuillère. D'ailleurs, d'ailleurs, en parlant de, de, de petite cuillère, est-ce que vous avez des conseils à donner? pour des gens, pour leur donner envie d'organiser à leur tour des chantiers. Vous organisez un barbecue, vous invitez tous vos amis, vous sortez les pelles, les outils, et tout le monde s'y met, ça peut être sympa comme journée. Alors le problème c'est que souvent les, les plantations c'est l'hiver. Soirée raclette ouais, Soirée raclette. Ra je pense que c'est la période. Donc organisez des chantiers mais faites des raclettes après. Et vraiment dans cette ronde là, c'est important. Un grand merci également à la ville de Shell de nous avoir accueillis. J'espère que les habitants du quartier en prendront soin. C'est maintenant à votre tour d'organiser un chantier de plantation et pour cela, je vous invite à suivre la formation sur j'agisjeplante.org et je vous dis à très vite. J'agis. Jeplore J'agis. J'agis. Bravo à tous Anne-Laure <rire> <rires> <rires> Oui. Ne parle pas, je bosse. Tu me détestes ou pas Alors, sur une échelle de 1 à 10, comment dire euh, Je suis à 35. À 35 <rire> Oui. Bon, regarde, je suis sympa, je vous donne d'autres outils. Ah ouais, ça reste ouais. des petits outils. Ah ouais, je suis sympa parce que je vous vois galérer depuis tout à l'heure avec non, vos elle, cuillères. Mais regarde le truc que j'ai fait. cuillère. c'est déjà vachement mieux. Oui. C'est pas encore une vraie bêche, mais c'est bon, déjà alors, vachement qu -ce mieux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les avoir je te Alors, il faut que tu répondes à une ouais, question. Alors, je... On n'a jamais <rire> rien sans rien ici. Non, pas du tout. Regardez. Hop. J'en ai à 4 quatre. Plus... Je sais pas ce que vous préférez. Non, je les ça. petites pêches ou les trous. Les trouels. Oups. Elle a cassé la pêche. Voilà ce qui se passe quand on n'a pas les bons outils.